Des jus de fruits, du miel, des lentilles, de la farine ou encore des cerneaux de noix presque bio. Au total, une dizaine de produits sont proposés par la nouvelle marque d'épicerie Transition. Son objectif, aider les agriculteurs en conversion, en commercialisant leurs produits afin de leur assurer un revenu juste. La gamme est déjà disponible chez Auchan, Franprix et Intermarché. Cette présence au sein de 2000 points de vente de la grande distribution devrait permettre de soutenir 300 producteurs en conversion l'an prochain et 500 en 2023.